Dans cette vidéo, nous allons parler de la question des utilisations non prescrites des ressources pédagogiques. L'idée est ici de caractériser l'autonomie et l'initiative des apprenants. Donc, Nous allons euh, utiliser d'une part des données réelles issues de plateformes comme Moodle et d'autre part des données artificielles qui ont été créées uniquement pour illustrer avec des graphiques les différents points que nous abordons ici. Donc la question de la distinction entre les usages prescrits ou annoncés et les usages observés est assez ancienne. Et euh, en l'éducation, dans le champ de, de, des sciences de l'éducation, on voit souvent ressurgir ce type de travaux. Là, je vous ai mis une publication d'Al-Chaptal qui date, comme vous le voyez, de 2007. Du coup, pourquoi distinguer prescrit et, et observer? Parce que, en fin de compte, les apprenants ne font qu'une partie de ce qui leur est demandé, une partie de ce qui leur est prescrit. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. D'abord, la question de l'échantillonnage. C'est-à-dire que, dans ce cas, ils vont faire moins que ce qu'on leur a demandé. C'est-à-dire qu'ils vont choisir certaines activités qu'ils vont abandonner, que ce soit visible ou non par l'enseignant. Quand on pas un devoir, c'est assez visible. Quand, en revanche, euh, on ne va pas consulter une vidéo qui a été prescrite pour aller euh, enfin, sur YouTube, par exemple, en général, ça passe davantage inaperçu. Sauf si on a des traces. Ensuite, il y a aussi l'autre euh, cas de figure. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'apprenant peut faire plus que ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que si on lui donne des opportunités d'apprentissage, ou euh, que ce soit des nouveaux cours ou des ressources complémentaires ou des choses de cet acabit, il peut y avoir une forme d'autonomie de prise d'initiative. Et du coup, comment est-ce qu'on caractérise cette prise d'initiative. Donc je vous donne un exemple, Voilà, là c'est une capture euh, de la plateforme de MOOC Coursera, vous pouvez avoir des MOOC comme ça en auto-inscription avec écrit go to class, aller à, aller à, aller à la classe et c'est gratuit, on peut s'inscrire, donc ça c'est le principe des MOOC. Mais ce n'est pas que dans les MOOC qu'on a ce type de liberté, on peut tout avoir fait avoir une plateforme Moodle d'un établissement avec des cours dans lesquels on a le, le, les ressources pédagogiques mises par un enseignant. Et euh, les apprenants, les étudiants d'une université ou les apprenants d'un organisme de formation ont la liberté d'aller explorer ces ressources supplémentaires. Et euh, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans les traces, on peut voir ce genre de choses. Par exemple, pour la plateforme Moodle, on peut distinguer à chaque inscription donnée si l'inscription a été réalisée par l'étudiant lui-même ou si elle a été réalisée par donc, sous, la, sous la forme d'une auto-inscription ou s'il a été réalisé par autrui, par un enseignant, un formateur euh, ou par l'administration, par exemple. Et donc ça, c'est inscrit dans la trace. Et à partir de choses comme ça, on peut tout à fait quantifier et analyser euh, la nature des inscriptions. Donc là, par exemple, je vous mets euh, des, une figure issue d'un jeu de données réel où on voit pour un nombre d'utilisateurs que l'essentiel des inscriptions a été réalisé par autrui, c'est le cas là, mais on a aussi euh, des apprenants pour lesquels une partie des inscriptions sont réalisées par l'administration et l'autre par eux-mêmes. Et, enfin, et en définitive, des apprenants qui ne sont sur la plateforme que dans des cours où ils se sont inscrits eux-mêmes. Et euh, du coup, ça, c'est déjà un premier regard sur l'utilisation des ressources. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est en fait de, de contraster. Donc là, on a, euh, on a vu qu'il y avait différents types d'apprenants en fonction de l'autonomie, c'est regarder quelles sont les caractéristiques de ces apprenants. Je prends une variable, ici, donc dans le jeu de données, ce n'était pas licence et master, mais pour l'illustration, on peut utiliser ça. On va pouvoir voir que des étudiants en licence sont beaucoup moins représentés que des étudiants en master parmi les apprenants qui vont s'inscrire d'eux-mêmes à un cours. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait extrêmement rapidement, grâce aux traces d'apprentissage, sans avoir même à passer par des questionnaires qui euh, ont vocation à déterminer si la personne s'inscrit d'elle-même ou pas. Donc on peut aller plus loin et on peut analyser par exemple, classe par classe, les proportions. Euh, donc là c'est un peu changer de perspective, cette fois-ci on regarde euh, en fonction de, du niveau d'enseignement, licence 1, 2, 3, comment va évoluer euh, le, le, le taux d'initiative. Donc vous voyez en vert, les personnes qui ont une forte initiative, donc plus de 10% des cours qui suivent sont non prescrits, augmente au fil du temps. Ça, pour le coup, c'est des données simulées. Et donc là, sur ce jeu de données, on peut même aller plus loin et euh, pardon, caractériser les habitudes d'auto-inscription. Donc là, on fait une analyse diachronique au fil du temps. Et donc, on voit au fil des mois, l'activité en rouge des administrations qui inscrivent sur la plateforme Moodle un certain nombre d'apprenants. Donc ça, c'est des, des données réelles d'ailleurs. Et on voit en bleu, en filigrane, les, les apprenants là, qui vont s'inscrire par eux-mêmes. Et donc, on peut essayer de, de comprendre, en fait, par ces analyses temporelles, quels peuvent être les déterminants, si on a une, une assez bonne connaissance de l'historique de la plateforme, quels peuvent être déterminants de cette prise d'initiative. Donc là, c'est en zoomant, par exemple, sur les seules inscriptions réalisées par soi-même. On voit que, par exemple, dans ce jeu de données, euh, en 2019, on a eu un pic d'auto-inscription. Ça peut être un, un enrichissement euh, soudain du catalogue de la plateforme. Ça peut être beaucoup de choses de cet académie. Après, on peut même aller plus loin. Est-ce que les gens qui s'inscrivent, donc là, par exemple, c'est les habitudes d'auto-inscription euh, dans la semaine. Donc, là, voilà, on voit l'activité d'une administra administration qui travaille au cours de la semaine et qui va inscrire des personnes à une plateforme Moodle et qui, certains dans l'administration, travaillent apparemment aussi euh, le week-end, samedi, dimanche. Et euh, de même, on peut zoomer là en bleu. Vous voyez l'habitude d'auto-inscription. Je vais zoomer dessus, ça va donner ça. Euh, on peut voir, donc sur ces données réelles d'ailleurs, euh, que le L'habitude d'auto-inscription n'est pas simplement des gens qui, le week-end, vont aller parcourir la plateforme. C'est essentiellement des personnes qui, en semaine, vont aller euh, s'intéresser à ce qui se passe dans une plateforme. Et ça, c'est intéressant pour comprendre un petit peu euh, la, la philosophie qui se cache, les dynamiques qui se mettent en place euh, dans cette logique d'initiative. Donc, pour aller plus loin, il faudrait faire des méthodes peut-être un peu plus qualitatives ou des enquêtes. Mais déjà, on a un premier point de vue sur ce qui se passe en termes de prise d'initiative. Donc là, ensuite, on pourra, même euh, si on veut aller plus loin, on peut avoir des approches plutôt méta. Donc là, on peut aller contraster, en fait, le temps passé, comment, on, comment les gens se comportent de manière différente. Ça peut être le temps passé au sein du cours, selon que le cours soit prescrit ou non prescrit. Dans cet exemple, il n'y a pas de grosse différence. C'est à peu près le même temps qui est passé dans un cas comme dans l'autre. Mais on pourrait tout à fait imaginer, sur dans d'autres configurations, que euh, les, les personnes qui sont dans les cours euh, non prescrits, dont leur propre initiative, vu qu'ils sont peut-être davantage passionnés par le sujet, vont y consacrer bien plus de temps que les cours qu'ils sont obligés de suivre. Et donc ça, ça peut être intéressant de contraster les deux groupes. Et même si on peut croiser plusieurs variables à la fois, comme on l'a fait ici, et de voir s'il y a des différences entre campus, ou par exemple si dans tel campus, hein, si CY là, on pourrait imaginer euh, que euh, les étudiants euh, dans les cours euh, ou qui suivent de leur propre initiative vont être bien davantage euh, engagés d'autres apprenants ou que des apprenants de d'autres campus donc en termes de conclusion euh, en fait on se heurte à euh, une difficulté assez classique c'est de savoir quelles actions ont été prescrites ou non dans le cas de l'inscription c'est assez intéressant c'est assez facile hein, pour les plateformes moodle puisque c'est inscrit dans la trace si la personne s'est inscrite de sa propre initiative ou non mais dans le cas d'un cours il faudrait presque savoir, sur chaque ressource, avoir une petite forme de labellisation si c'est une ressource obligatoire ou non. Un peu comme dans un questionnaire, question obligatoire ou non. Mais ça, en général, c'est difficile à faire. Du coup, raison pour laquelle, quand on travaille sur ces sujets, on préfère euh, travailler sur des traces où c'est déjà inclus euh, dans la trace euh, cette information et qu'on n'a pas à faire une analyse ressource par ressource de ce qui est fait. Euh, donc voilà, la question, c'est vraiment, au sein d'une séquence pédagogique, Comment est-ce qu'on peut savoir les activités qui sont prescrites ou non Parfois, ces informations passent à l'oral par l'enseignant et du coup, on perd ce signal. À partir du moment où vous êtes capable de contrôler cette difficulté, vous, vous serez en mesure d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait déjà en termes d'analyse et de contraste entre les usages prescrits et l'usage observé et grâce au trace de faire ce type d'analyse à une échelle inégalée.